On, va, prendre voilà, on, euh, prendra, on oui. va ouvrir directement euh, cette revue de presse par Singan. Le, le, le tribdomandaire Singan de sa majesté Marie-Robert et Lundou, qui hisse le luxueux immeuble et conçu par une autre majesté au-dessus de la meute. Le nom de baptême de cet édifice-ci. Situé au lieu-dit Aurore à Yaoundé a vu naître une vaine et inutile polémique chez certains qui estiment que sa dénomination quand est une connotation tribale, tandis que le promoteur, l'homme d'affaires Sa Majesté Jean-Pierre à lui parle du tam-tam d'appel de ce groupe sociologique dont il est originaire et que le Cameroun en a un partage avec les autres pays du continent. Au même moment, des bâtiments et établissements portent sans gêne ce type de dénomination issue d'autres airs socio-culturelles à travers le pays comprendre qui sont les écrans. Focus Ali de la page 6 à la page 7 du tri et Singan de Marie-Robert et Londo. Marché financier, le gouvernement autorisé à lever 200 milliards de francs CFA signale l'économie quotidienne de Thierry et cette enveloppe est destinée à financer les projets de développement inscrits dans la loi de finances du Cameroun pour l'exercice 2022 selon un décret signé par le président de la République, son excellence Paul Biya. C'était le 23 août dernier. Budget 2023, le Cameroun vise une croissance de 4,6%, fait savoir des défi actuel de François Mbambou. Dans une circulaire signée le 23 août 2022 et fixant les priorités du budget 2023, le chef de l'État, Camerounais, Son Excellence Paul Biya, annonce l'accélération de la politique d'import substitution, l'intensification des travaux d'infrastructures, la mobilisation accrue des recettes non-pétrolières, ainsi qu'une meilleure efficacité des dépenses publiques, signale le journal « Défi actuel ». L'œil du Sahel, le Guéba, et Gatamano conduit dans la localité de Bogo, région de l'extrême nord sur place là-bas. Nous sommes informés de ce que 5 000 déplacés sont menacés par la famine, signale le tri-hebdomadaire d'information euh, générale du Grand Nord. Produ produits alimentaires, les prix s'envolent davantage, lâches un temps inquiet. Le quotidien privé, émergence de Manus Biaga. Le dernier rapport de l'Institut national, la statistique, Inquiète à cet effet. Dans son pied de une, nous apprenons du journal que Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, vient de prescrire la poursuite et la reconstruction des régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. L'essentiel du Cameroun, du professeur Antoine Wongo Aranda s'intéresse à la campagne cacaoyère. 2021-2022 avec cette embellie qui se confirme dans la filière cacao nous apprenons du journal que 1200 francs CFA seront payés aux planteurs par kilogramme, une information qui rendrait peut-être fier un certain d'Oumkin Fidèle, cacao culteur établi au village d'Orbeya mandoga c'est ma tombe, département d'Union et quelle est région du centre. Mutation de Georges Alain Boyomo fait constater à l'opinion que la décentralisation sérinée à longueur des déclarations des politiques sur la place publique est sous perfusion du fait des blocages. Le chef de l'État camerounais, son excellence Paul Biya, prescrit d'ailleurs à nouveau un meilleur transfert des ressources aux collectivités territoriales décentralisées. Jusqu'à date, le gouvernement a toujours freiné des quatre faits. Réaction d'élus locaux à de la page 8. À la page 9 du journal des mutants, le point hebdo de Thierry Patrick Ondoy présente l'actuel Premier ministre comme étant défaitiste face aux mouvements sociaux et la cacophonie gouvernementale ambiante. Le Cameroun est traversé ces derniers temps par des crises à répétition. Pourtant, en nommant la primature en janvier 2019, chief Dr. Joseph Djongouté Beaucoup de Camerounais espéraient que Paul Biya avait enfin eu la main heureuse dans son casting. Quelques années plus tard, le premier ministre se trouverait être le plus piètre des premiers ministres du régime en place, selon certains analystes, signale le journal. Au manque d'autorité est venue s'ajouter une bonne dose de laxisme qui a fini par transformer son gouvernement en véritable foi où certains membres se font à, ne font qu'à leur guise. Et selon le pouvoir de leur réseau, c'est la vraie pagaille, tant il est vrai que la coordination gouvernementale manque aujourd'hui cruellement de repères et de boussoles. Le de d'offusqué déroule cette fin de semaine les péchés et capitaux d'un premier ministre discrédité et affaibli. d'après euh, le journal de Thierry Patrick Hondois. L'info à chaud de Delors, Magellan Kambiem Kamsu, prédit un destin ministériel à la Camerounaise, Vera Songé. Après sa démission de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, sera-t-elle futur ministre au Cameroun Même si le remaniement longtemps annoncé tarde à voir le jour, étant entendu que l'opinion à l'horloge, le président de la République reste le maître du temps. Et son temps n'est pas celui du journaliste. Concours d'entrée à l'Ehamo, le ministre de l'Habitat et du Développement, Urbain-Célestine Ketia-Courtesse, toute polémique et rassure que seul le mérite compte, rapporte Flèche d'Afrique, Dervé Villa Kibon. Déjà en 2020, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Ketcha courtez portait à l'attention de l'opinion nationale et internationale que le concours d'entrée à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme au Togo repose exclusivement sur l'excellence l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, rappelons-le, est une école inter-état de 14 membres, créée en 1976. L'aigle du Sahel, rien à voir avec l'aigle du Sahel, l'aigle du Sahel de Michel Kalabasso Gandjanga, dit Tanka, nous plonge dans l'activisme d'un parti politique, le MPSC, lequel se projette déjà sur les prochaines échéances électorales prévues pour 2023 pour les sénatoriales et 2025 pour les municipales législatives. Même la présidentielle Abu Sidiki, leader de ce parti est selon l'aigle du Sahel à la conquête du Grand Nord, signale le journal. Le reporter sport du DP d'État, Raymond Baamekamba, dans son édition spéciale FECA Foot, parle de la libération du football camerounais par le tribunal arbitral du sport. Mais il y en a qui veulent encore voir ce football sombrer dans les abysses. Le journal présente le visage du perturbateur en chef Abdurrahman euh, Amadou Baba au lendemain du verdict du tribunal arbitral du sport, lequel conforte l'actuel exécutif élu, on s'en souvient, le 11 décembre 2021 c'était la sentence la plus attendue pour bon nombre des Camerounais qui n'avaient déjà plus le moindre espoir de voir cette affaire finie un jour pour le bonheur du football des footballeurs voire du peuple camerounais amoureux de son sport roi. Une double sentence qui sonne comme un ouf de soulagement, une libération du football camerounais du jour de ceux qui étaient devenus des professionnels du tribunal arbitral du sport basé à Lausanne en Suisse et qui prenait un malin plaisir à voir depuis pratiquement 13 ans le football camerounais dans le creux de la vague avec des problèmes. En a plus fini signal reporter sport de Raymond Ba Mekamba terminant cette revue de presse toujours par le sport avec le vigile du sport qui s'intéresse lui aussi à cette sentence du tribunal arbitral du sport affaire assemblée générale 2009 exécutif de la fédération camerounaise de football. Le tribunal arbitral du sport confirme Samuel Eto'o Président élu, c'est un coup de tonnerre qui vient d'éclater dans le ciel du football camerounais, signale un ton jubilatoire. Le journal, en effet, le tribunal arbitral du sport, la Fédération internationale de football, l'association, devait se prononcer dans un litige qui opposait certains membres de l'Assemblée générale, la Fédération camerounaise de football de 2009, qui contestait la régularité de l'élection de Samuel Ito. En rendant son verdict, le tribunal arbitral du sport déboute cette frange des membres de cette Assemblée générale dont l'une des têtes de proue est bien Abdourahman Amadou Baba. Le tribunal arbitral du sport a donc tranché, signale le journal, Etofis et son équipe ont été régulièrement élus. Le président Samuel Etofis, fidèle à sa politique de la main tendue, a saisi le prétexte de cette sentence du tribunal arbitral du sport pour renouveler son appel à l'apaisement à tous les acteurs afin que son équipe lui redonne au football camerounais toute sa grandeur, tel un peu le slogan de campagne de Samuel Eto'o quand il voulait briguer ce siège, l'Afrique à faute. C'était la Revue de presse, c'était Norbert Olivier Baudet. Nous sommes bien de retour sur le plateau d'Afrocafé après la lecture des sujets proposés par la presse écrite et lue par le règne continental Norbert-Olivier Baudet, place à présent... À l'instant de l'analyse avec un sujet majeur qui retient notre attention ce matin, Julien. Yes, a major topic, like Baron just said, this word retain attention this day. And you know, the moment of analysis is when we take a topic and that we throw more light to it. Today, we'll be talking about the polemic around the building, the Ekang building. Yes, the recently constructed Ekang building. So that is what he will be telling us about. And uh, the rock continent, good morning once more. Good morning again, my dear. how are you? I'm fine, thank you. Mm -hmm. Alors, pour votre analyse ce matin, on parle de la polémique autour de l'immeuble camp. Oui, euh, pourquoi la polémique peut-on s'interroger ce matin? Mm -hmm. oh, et on va répondre, il y a polémique parce qu'il y a un brin de jalousie mm -hmm. euh, qui, qui gangrène un peu l'opinion aujourd'hui. Euh, vous savez, nous sommes vendés, vous abordez euh, le... Les, les, les chemises de Vision 4, beaucoup vont encore dire que, mais ils veulent trop montrer quoi, qu'ils aiment trop et que leur chaîne là même c'est quoi. Donc il y a toujours, les gens auront toujours à dire sur les, les, les actes que pose Vision 4, que pose mm -hmm. son promoteur. Et, et depuis que le, le, la polémique enfle davantage depuis que le, le président directeur général c'est Jean-Pierre Moubelinga et, et, et les cadres du groupe L'Anecdote ont intégré ce luxueux bâtiment euh, que euh, Raoul Kisombia a baptisé dans son grand reportage et je suis d'avis avec lui, la huitième colline de Yaoundé. Ah. Vous savez que Yaoundé est traversée par cette colline. Donc euh, ce bâtiment euh, euh, euh, d'un luxe insolent, bah, il faut y faire un tour parce qu'on ne le dit pas parce qu'on est employé uh -huh. du groupe l'anecdote, il faut y faire un tour pour s'en convaincre. Dans ce bâtiment d'un luxe, un on donne la vie de Yaoundé d'avoir une huitième colline. Et comme c'est en plein cœur de Yaoundé, tous les regards sont sont rivés sur ce bâtiment. Pourtant il y a d'autres bâtiments qui sont tout autour. Uh -huh. Il y a même un centre commercial pas très lourd. On n'en parle, parle pas. pas. On n'en parle pas. Il y a même un palais, de, de, de quelque chose là. Non, je tais volontairement sport. Euh, à côté, personne n'en parle. Mais depuis là, euh, immeuble quand euh, on lui. Maintenant, c'est les étiquettes des tribalistes. Euh, euh, euh, pourtant, euh, Byron, vous êtes dans la scène médiatique et même événementielle depuis une vingtaine d'années. Byron, combien de soirées avez-vous présenté dans les foyers Foyer Juliana, mm -hmm. euh, foyer Zalingono, foyer. Euh, Dans André plusieurs y en la, quartier, un foyer, foyer, quelque chose. foyer Samuel Sean, foyer André Amia, foyer qui sais-je euh, encore. Mais pour peu que euh, un, un, un camp puisse rassembler, battre le rappel des troupes, parce que ce n'est pas, pas l'immeuble camp, c'est un coulé camp. Il y a le tam tam. Il y a le tam tam et c'est pas euh, euh, le, le docteur. Euh, euh, François Bingono, Bingono, spécialiste de la crypto-communication, euh, un de nos anciens analystes qui nous démentirait ce matin. Le tam, -tam c'est pour battre le rappel des troupes. que Si les troupes étaient quelque peu, si on, on peu, était dispersé. quelque peu dispersés, c'est avec le tam, -tam. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Comment on faisait pour dire au village que Norbert et Boudé n'est plus ouais. C'est quand on, on, on battait le tamtam qu'on se rendait compte que il y a même quoi là. Et on prêtait si une réattentive. A de, de, de la Justement, on battait tout tam -tam. le tamtam. -tam. Donc, on une réattentive. On suit le bruit du tamtam. -tam. Il se passe même quoi Et on envoyait un enfant va un peu chez ton oncle. Byron. Le son du tamtam indiquait quelque chose. Justement, la façon de jouer. Oui, la façon de jouer. La façon de le malheur. Donc, voilà donc quelqu'un qui ne replonge un peu dans, dans cette sagesse ancestrale et aujourd'hui, oui. euh, on lui prête les intentions des tribalistes. Le, le, le, le, le peuple n'est pas seulement au Cameroun, on le trouve dans plusieurs pays euh, d'Afrique centrale et même en dehors. Oui. Donc, oui. Euh, et vous savez qu'on euh, a souvent prêté une intention de fêta de, de, de, de jouisseur à ce peuple qui aime les femmes, qui aime le vin, et qui aime dépenser, comme c'est ailleurs, euh, on ne buvait pas le vin, comme oui. c'est ailleurs. On n'aimait pas on les, les femmes. Pas. Comme si ailleurs, on ne dépensait pas. Euh, je ne suis pas sûr que euh, le monsieur à qui on a dérobé 10 millions l'autre jour dans <rire> un hôtel était euh, et, écran. Et, et, et donc, c'est un peu une parenthèse que je referme tout de suite. Oui. Et donc, il et, et, et y a donc et pourquoi le, le, on a d'abord commencé oh, le terrain. Mais le Ou mais il y a un été, bâtiment à, à l'avenir qui qu a été monté avec une appellation déjà. Voilà. Qui indique bien une région du Cameroun. Voilà. voilà. Pas envie de, pour, voilà fond, bas, non, pour éviter la on, publicité. On fait, on, on fait semblant ouais. de, de ne pas voir. On est un peu myope sur ce cas. Ouais. Mais vous savez, dès que le président directeur général respire un peu, on estime qu'il a récupérer l'air réservé aux 25 <rire> millions de Camerounais. Dès qu'il pose un acte, on dit « mais il veut trop montrer quoi ?» Vous savez que le 23 août dernier, il allait rencontrer le président du Conseil national de la communication. Là-bas, les gens ont fait toutes les interprétations qu on, qu on, que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, pourquoi et quand Il veut trop montrer quoi Il a plus d'argent que qui Il y en a qui, hier aussi, et ont vendu les arachides et sont devenus multimilliardaires, même si ma pauvre mère, Ken un, un Angel Julien, qui a longtemps vendu ses arachides n'a pas réussi à construire une maison en calabotte. Il ne sait pas si les clients ne lui donnaient pas de l'argent. Je vais encore lui poser la question en offre quand il va sortir de ce studio. Donc, quand c'est les autres qui prospèrent, parce qu'il faut étiqueter certains peuples de ce qu'ils ne peuvent pas poser des actes, ils ne peuvent pas faire... Ils peuvent, ils, euh, tout ce qu'ils engagent, ça ne peut pas prospérer. Vous mmh. savez que, euh, bien avant la construction de, de cet immeuble, aujourd'hui, depuis son entrée dans le domaine de la presse, vous savez que, avec... Euh, L'avènement du multipartisme euh, euh, en 1990, il y a eu cette libération euh, euh, des de, de médias et autres. Et c'était tenu par un certain peuple à l'époque. Mm -hmm. le, le très courageux Jean-Pierre Mouboubelinga entre en scène. Et que l'anecdote, c'est savez que l'anecdote, euh, le, le journal d'anecdote qui, qui donne oui. le nom au groupe, au consortium international des médias, c'est depuis, euh, euh, a, vu, le, a vu le jour, le, le 26 mai euh, 1995. Donc voilà au moins de 30 ans. Euh, autant au départ, personne ne vendait cher la peau euh, de, de, de ce garçon qu à qui on prêtait les intentions de prétentieux. Mais euh, 30 ans après, il est toujours là. Il est toujours là. Et aujourd'hui, il, il est entré dans d'autres domaines qui étaient un peu la chasse gardée euh, mm -hmm. des autres. Aujourd'hui, ouais. qui ne connaît pas Isam, Qui ne connaît pas Isam dans le monde Qui ne connaît pas Vision Finance Qui ne connaît pas Vision Assurance Si on commence à lister... Pas les, pas vision Exchange Si on commence à lister les, les entreprises, aujourd'hui, même l'année prochaine, on ne se rêvera pas euh, de ce plateau. Mm -hmm. Donc, mais, et, et, et, et les, les mêmes entreprises ont le même succès. Ont le même succès. Mm -hmm. Et maintenant, ces médias sont là pour parler de ces... Il y en a qui... Ont peut-être plus d'argent que lui, mais qui ne pose aucun acte. Alors on lui a collé les étiquettes. Oh, il a bénéficié de la ligne 94, il a bénéficié de ci ou de ça. Les gens n'ont pas, pas bénéficié. Byron, vous, vous, avez, vous me dites souvent, même en offre, même en direct, que vous avez été euh, un vendeur dans les marchés de Yangtze. Bien vous sûr. Vous n'avez pas conçu Un bonbe. Pourquoi vous n'êtes pas milliardaire mm -hmm. Ou alors, vous, votre agendaire, quand vous donnez sa santé dans la poche, oui. vous avez quelqu'un de <rire> Non, c'est trop facile de vendre des arachides, de vendre la banane et de devenir monsieur milliardaire. Euh, un, euh, un cousin m'a même mmh. dit, je suis court, mais je ne suis pas... public mmh. ». Mmh. donc, euh, nous sommes pas, les Camerounais ne sont pas dupes. Les Camerounais ne sont pas du tout dupes. Je ne comprends pas pourquoi euh, euh, toujours euh, cet acharnement. Mais je finis même par comprendre aussi. Euh, mmh. Nous qui avons fait un peu euh, l'école euh, euh, euh, publique au village, nous parcourions parfois 3 km mm -hmm. pour partir de Ndobéa, Mandoga, pour les copies de Kirikop. Mais on a remarqué quand même au passage, il y avait toujours les arbres fruitiers euh, au, au, sur le tronçon, oui. voyaviers, manguiers et autres. Et on s'arrêtait tout le temps quand il y avait les, les, les, les, les, les, les manques, la saison des manques, pour lancer les camps, on fruitiers, on balançait le cailloux pour dire que... On ne peut pas jeter la pierre sur un arbre qui ne porte non, pas de fruits. Pas Et le groupe d'anecdotes porte les fruits, les fruits visibles. Uh -huh. Byron, regardez seulement la bonne mine que vous affichez sur ce plateau. Regardez celle que les opérateurs de prise de vue qui nous rendent beau à l'antenne, affichent mmh. sur ce plateau. Donc, Aller non. du côté de, regardez-moi son sourire, à, à, à côté de, de, de, de, de, de la belle vitrine derrière la belle oui. vitrine là-bas où ça me change. En train de manipuler les 10 800 boutons, comment les gens ont la, la bonne mine. Pourquoi les gens veulent juste. Jusqu'à toujours... son collègue qu qui est le son, son appelle le showbiz. Le Chobie. Azam Azam, Azam qui dit être le respect du rec <rire> continental et un peu la, la, la bonne mine que ce personnel affiche au quotidien. On Parce que on par le passé, quand on disait euh, employé du privé, c'était un personnel ouais, ouais. avec des cols de chemise et des C'était ouais. un, un, un personnel qui avait les aérés de loyer. C'était un personnel qui mourait en cas de... de grippe euh, ou de petit palu. Mais aujourd'hui, mmh, euh, on voit quelqu'un qui, euh, chaque fin du mois, donne les salaires aux jeunes camerounais. Et, et, et en... Je vais juste une anecdote. Mmh. Dans mmh. Baudet. Si j'ai construit c'est à l'anecdote. C'est grâce à mon salaire. Vous êtes ici. Et que je n'ai pas conçu n'importe quoi, ça, à mon ça, niveau ça. aussi. Mais <rire> c'est grâce à l'anecdote. Même si, si, as as je as suis, la si je suis toujours dodu, c'est grâce, grâce à mon à salaire. Donc, Et, mais mais avoir le salaire, c'est grâce aux commodités, à tout l'environnement qui est mmh. donné, n'est-ce pas, afin que le personnel, sans stress, puisse travailler. On a, on Parce qu'on peut vous donner de l'argent, mais si vous êtes sous pression, si vous êtes stressé, si vous êtes acculé, Franchement, c'est très bien. ne rien faire. Après, non, donc, le toutes le ces conditions euh, sont Ils vrais sont vrais. nombreux qui sont connectés avec 50 francs de crédit, comme Agéma oui. le qui vont nous décorer d'un jeu tout à l'heure. Regardez-moi, c'est l'audateur. Mmh. Ils sont obligés de dire ça. Vraiment, mmh. chacun de nous a son expérience au groupe L'Anecdote. Euh, tous ici, nous verrons parfois euh, pieds nus. N'ayons oui. pas peur des mots. C'est peut-être oui, une oui, image. Oui. Mais quand on, on, on en ressort, Byron je vais trahir un oui. secret. Bayron, vous savez qu'il y, y a eu quelques années... Le, le costume était un luxe au groupe l'anecdote, non ok. Vous ça savez que tu dis ça? doucement comme ça Maintenant le président directeur général qui voulait euh, promouvoir l'image de marque de ces, ces entreprises mm -hmm. a imposé. Il faut le dire à Vision, oui. Imposer le dress code, le costume. Bayron, je suis sûr que vous êtes mal à l'aise ce matin parce que vous êtes à chemise, vous n'êtes pas en costume. Il mis saint pour lundi. Hein. Le voilà. hein. personnel du groupe anecdote aujourd'hui <rire> est reconnaissable <rire> par les beaux costumes, oui. les beaux tailleurs. Ah, C'est parce que il a, il a... Il a... Il a instauré et hmm. cela. Et quand lui-même, il, est... il vous appelle dans son cabinet et que vous n'êtes pas bien mis, il vous demande de gagner la porte. C'est pas... Je ne pense pas une histoire. Pour dire que... Euh, euh, il, euh, il ne veut pas évoluer seul, Comment on va souvent. Euh, J'ai un ami qui me dit souvent, euh, quand son patron achète euh, un nouveau véhicule, il appelle. Il appelle euh, au garage de, de, de, de l'entreprise. Il lui dit, regarde un peu les roues de ma voiture là. Tu les trouves comment Alors que le, le gars a 7 mois d'aérer le salaire. Mais son patron lui demande d'admirer les roues des véhicules mais vous voyez qu'ici, vous arrivez vous n'avez pas de femme vous oui. n'avez pas d'enfant vous n'avez pas de mari vous n'arrivez même pas à vous acheter une belle chemise mmh. mais au bout, de, au bout de quelques semaines on commence à vous remarquer quand même au caractère mais le cas c'est là il s'est passé quoi avant ici, il n'y avait pas l'eau dans son, dans sa maison mais il est devenu de plus en plus beau. C'est grâce à un homme. Et nous devons tout faire au quotidien pour soutenir cet homme. Et, et, tout le temps, même notre hiérarchie directe revient tout le temps nous le rappeler. Et on n'a pas besoin de nous le rappeler. Ouais. On est quand même majeur. Et quand on est majeur, on doit être vacciné. On ouais. ne doit pas nous faire un dessin sur les efforts colossaux qui sont consentis pour la promotion de l'image des marques du groupe L'Anecdote. Ouais. Raison pour laquelle, et comme ça appartient au peuple, oui. Il faut donc jeter la pierre, il faut donc mmh. détruire avec des, des étiquettes et éhantées. Mais je, comme il aime lui mal le dit, le train a pris sa vitesse de croisière. Mmh. Vous savez que si vous n'êtes pas à la gare au départ du train, vous ne pouvez pas le sauper, non oh, oui. Ça, clair. Si vous n'êtes pas à l'aéroport quand l'avion décolle, est-ce que l'avion a fait un marchand derrière L'avion La fio... ne fait pas marche en derrière, c'est mmh. parce qu'il n'y a pas de rétroviseur. Oui. Donc l'avion, je vous l'anecdote, a déjà découlé. Oui. Donc vous qui <rire> n'étiez pas là à l'embarquement... Laisser l'avion pas, pas la, en la plein direction monde. des airs. C'est un avion rien. Euh, euh, <rire> euh, oh, oh, le, le groupe Anecdote a l'autorisation de l'espace aérien. Oui. Et, et, et, et qui garantit l'espace aérien dans l'évolution des affaires. C'est l'État camerounais. Et le groupe Anecdote le... soutient justement oui. les institutions de la République. Oui. Donc ça ne sert plus à rien de vous agiter à longueur de journée. Mm -hmm. Mais je comprends que ça occupe quand même. Oui. Vous êtes un Bayron au Cameroun. Pour être occupé à longueur de journée, vous avez trois noms. Oui. Vous avez son excellence Paul Biya, président de la République. Mm -hmm. Vous avez sa majesté Jean-Pierre Mourobelinga. Vous avez Samuel Netofis. Mm -hmm. Faites, Faites le tour. Ça clair. Faites le tour. Faites le tour. Quand vous sortez de ce studio, mm -hmm. ces trois noms, si vous, vous racontez dix personnes, ces trois noms sortiront <coughs> de dix bouches. Ouais. Et parfois, ce n'est pas pour louer les actes que ces derniers ont posés. On vient aussi. de rendre public le, le, le, le, la sentence du TAS après 13 ans de procédure. Et Samuel était arrivé huit mois après, il a réglé ce problème qui était vieux de 13 ans. Oh oui. Mais les gens le trouvent toujours à redire. Aujourd'hui, il y a une, une assemblée générale du côté de Douala. Les mêmes détracteurs recommencent. Il y en a qui disent que leur matrilat qu'ils avaient laissé à, à Zurich, ils repartent se coucher dessus. Mais ils vont mourir de froid. Ils vont mourir de froid parce que même les vigiles du TAS vont oh vous oui. chasser désormais. Ça ne sert plus à rien. Donc, venez faire la polémique sur l'immeuble, quand le terrain fait ceci, si -si, il a pris l'argent là-haut, on l'a vu. Parce qu'on n'aime pas. Euh, et là, je vais, je vais un peu. Euh, euh, quand tu travailles, on ne voit pas. Les chansons quand tu vois à juillet de fruits et ton travail. Je vais un peu. C'est Serge Poulon ce matin, ah ouais. un artiste camerounais que j'aime bien. Mm. Et j'ai soit écouter cette chanson, il dit. Papa n'était rien, maman n'était rien. Je me suis mm -hmm. battu comme un homme. Papa Donc, rien. Euh, le, le, le père d'Amoukou Bellinga il m'a voilà. dit. Il a dit un jour dans une émission de d'Écritat, son père n'était rien, sa mère n'était rien. Et la femme de Nkouma s'est battu comme un homme. Pour devenir ce qu'il est, c est, qu il qu il est devenu. Mais ce n'est pas pourquoi les autres ne cherchent pas à se battre. Pour devenir... Et c'est pour le quotidien, on ils ont travaillé. Voilà. Travailler, payer de la peine. Ils travaillent au quotidien. On le voit tous les jours. Il n'y a ouais. pas un seul jour où il monsieur, monsieur ne travaille pas. On se pose la question il fait comment mmh. Un gars qui a les moyens pour vivre euh, chez lui euh, sans, sans, euh, euh, sans effort. Mais vous, vous le voyez il aime le travail bien fait. Toujours Quand il vous qu une hein. tâche si il est travail, toujours jour, là. Toujours il est là. lui des fini. Même au ouais. moindre détail. Même au moindre détail. Mais ceux qui euh, ont une petite collection, qui va les lâcher bientôt à hein, 50 francs de connexion, c'est à combien de mégas C'est mmh. vous qui connaissez ces choses-là. Nous sommes un peu les analfaques. Ce qui m'a souvent impressionné sur le président Jean-Pierre Mourbet, les sa majesté, c'est qu'avec des milliers de personnes qu'il emploie, il connaît chaque personne. Mmh. Vous êtes parfois surpris de savoir que... Et moi, Faites monter tel ou appelez-moi tel. Et ça, vous vous rendez compte que moi, la petite personne que je suis très bas là, je suis connu de mon patron. Ça, c'est une qualité... C'est quelque chose que j'apprécie le plus chez ce monsieur. Il a beaucoup de qualité. J'ai beaucoup aimé, sans vouloir me couper, la une du premier journal que vous avez présenté. Oui, et Singa. Et c'est ainsi qu oui. -ce que savoir. Mmh. Est-ce qu'on puisse avoir cette revoir, belle image à nouveau... est présentée, qui fait beaucoup de jaloux. Et, et Singa, oui. qui est le journal du Notre Majesté, oui. marie robert Elondo, oui. qui est également un écran. Un écart, voilà. La photo a été vraiment très bien prise. Je vous remercie à Samuel Schoen qui nous propose une du club de et Singan. Parce que justement, la même opinion a jeté un pavé dans la main en disant que les écarts ne s'entendent pas entre eux. Que les écarts se jalousent. Voilà donc une preuve, un contre-pied parfait. Il n'y a pas de Avec marie Robert Lounou qui prouve à la face du monde que les écarts ont suivi le son du tam-tam. oui. Les éclats voilà. ont suivi le son du tam, -tam le rappel des troupes. Mmh. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Mmh. c'est au niveau de ce bâtiment qui a eu... C'est une... au-dessus. Voilà. Au-dessus au de la, au, la au meute. Vous ne pouvez... Oui, <rire> au-dessus de la meute. Et justement, l'opinion constitue cette meute. Voilà. Et vous savez que si on dit qu'on fait partie d'une meute, ce n'est pas un compliment. Ouais. Et que vous êtes euh, des, des gens, des personnes à craindre. Vous oui. êtes même dangereux. Pour, pour votre société. que voilà. Quand l'on euh, implémente aujourd'hui la stratégie nationale euh, euh, euh, pour le développement SND30, mm -hmm. où on, on a besoin d'encourager les initiatives privées, il y en a qui s'abordent mm -hmm. de, de, de, de ces initiatives pour dire que l'État camerounais a échoué. Vous croyez qu'on va atteindre l'émergence avec des discours euh, euh, vaseux On ne va pas atteindre l'émergence avec des discours vaseux. On va atteindre l'émergence avec... Euh, des initiatives lois comme celle-là. Donc, ce matin encore, on va prendre nos deux baguettes. Je vous rappelle, les avec tous Oui, c'est parce que si j'avais su que... Je n'avais pas de cela, je serais venu avec... Les jaloux vont périr. le chien va continuer... Ah, ça c'est clair. Merci avec Le métronome Amroubili, va continuer son bonhomme chemin. Je vais dire bonjour à un petit frère qui nous regarde, c'est Azer Fangwe du côté de Douala. Bonjour à toi, mon petit frère. Bonjour à ta charmante épouse aussi, qui je suppose est devant son téléviseur. Et tu as le bonjour sympathique du commandant Bengo oh. euh, qui nous regarde mmh. depuis euh, sa présence. En ce moment, regarde à vous. Voilà. Bonjour à toi, Bengo. On vous dit souvent repos. Merci beaucoup. Bon week-end à vous, un bon week-end à vous. Merci à tous les téléspectateurs. Mmh. Et mmh. un clin d'œil aux populations de la Léqui qui vont connaître un grand événement du oui. mois prochain côté de mon atelier. C'est qu'il y a. À chaque département aujourd'hui, il ouais. y a euh, une sorte d'émulation avec les championnats de vacances. Là-bas, ouais. c'est le, mm -hmm. le ministre du Domaine de, du des Affaires français, docteur Henri Iba ici, qui sera personnellement là pour mm -hmm. euh, louer un peu, pour célébrer un peu ses talents sportifs ouais. et même culturels. Bon week-end à vous. Merci. Rêvons d'une belle chevelure douce, éclatante, ravissante. Et pour cela, son entretien impose un suivi minutieux d'experts. C'est donc cela que Calife Africaine apporte son soutien en tant que professionnel de la remise et du maintien en forme de votre cœur chevelure. Peigne, allocopie ou encore perte de cheveux, pointes fourchues, cheveux gras, cheveux secs et cassants, pellicule, voire calvitie. Eh bien, toutes ces maladies nuisibles aux cures chevelures n'ont pas de secret pour Calife africaine grâce aux produits tels que le...